Une autre berceuse magnifique du répertoire, qu'un son d'amour de mickey Montanaro, une chanson d'amour, chanson en mille langues, qu'un ancien troubadour vint chanter un jour. C'est la chanson d'amour, chanson en mille langues, qu'un nouveau troubadour nous chantera toujours. Une qu'un d'amour, qu un son mille au lingo, une ancienne troubadour c'est la cançon d'amour, en qu'une nouvelle troubadour Nous cantera toujours. la chanson. Canta un jour es la canción d'amour canso en mi lo tengo que nouvelle trop badou Nous canta tout jour la canción d'amour Pour cela elle leur plaît beaucoup Et c'est vrai qu'on peut la faire aussi en canon donc, mais là, il faut déjà apprendre aux enfants la première chanson. Celle sur le passé et le futur. Donc, il, chante, il va chanter un jour et il chantera toujours. Et ensuite, on peut la faire en canon et c'est magnifique. C'est pour ça que je vous ai indiqué la deuxième voix dans la deuxième partie. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous aide. Également, sur cette chanson, on peut prononcer les « a » un peu plus « haut. Parce que nous venons des provinces. Bayetta.